Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour qui fait une grande place à la culture ce soir et singulièrement à la culture indienne à travers la Semaine de l'Inde. La troisième édition du Nom qui va démarrer ce week-end chez nous et singulièrement au Moule. Pour en parler ce soir, nous recevons Raisa Nagapin de l'association Shakti. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation Merci pour parler effectivement de cette troisième édition oui. de la Semaine de l'Inde. J'ai bien dit, ça commence Dès dimanche Dimanche 23. Tout en lumière, j'ai envie de dire. Exactement. Nous commençons avec la Divali, la fête des Lumières dimanche 23 au Moule. Comment ça va se décliner cette fête des Lumières au Moule dimanche Alors, elle sera composée de trois parties puisque nous avons la procession en tout premier lieu dès 17h de la place de la mairie du Moule. Et ensuite, nous allons défiler avec des associations en musique et en lumière, bien sûr. Ensuite, nous allons arriver sur la place de la Liberté. Vous oui, aura... parlez de procession en mm -hmm. musique, en lumière, ça fait du monde, j'imagine que ce sera beau à voir avec ah euh, oui, exactement. Les, tous les instruments de, de, de la culture indienne qui seront représentés à travers ce défilé. Oui, alors nous aurons notamment beaucoup d'associations pour la musique, avec les tapous, etc. Nous avons plus d'une centaine de participants avec la lumière, qui vont apporter la lumière, et un char, un ouais. char. Ce sera un petit peu la surprise puisque c'est la première fois que ça va se faire, oui. donc euh, on espère au fur et à mesure que ça, sera, ça prendra plus d'ampleur au, au fil des années. En tout cas, on arrive sur la place de la Liberté, Exactement. Moul, et là ce n'est pas fini parce que véritablement il y a, il y a tout un programme. Exactement, il y a tout un programme, donc une fois qu'on a, on a fait le défilé, on arrive sur la place de la Liberté où il y aura un podium. Donc, avant la partie podium, nous avons un mandala qui va être un mandala à grandeur, grande échelle, oui. puisque là, tout le monde de votre qui... vous va pour les non-déficiés oui. comme mandala, c'est euh, voilà. un joli dessin. Un euh, voilà, un symbole euh, où on pourra déposer les lumières. Donc, tous les participants oui. qui auront leur lumière vont déposer. Ce sera vraiment le symbole, symbole pardon, de lumière euh, avec tout le monde. C'est un partage de lumière, donc un partage de, de bonnes ondes, Voilà. Oui. Ensuite, nous avons le plateau artistique, avec Podium, différents artistes seront invités. Et nous allons clôturer avec un feu d'artifice. Alors, quand vous parlez d'artistes, notamment des associations de musique indienne traditionnelle, mais pas que... Alors, il y aura des associations de culture indienne, mais pas que. Effectivement, tous les artistes qui souhaitent justement partager cette lumière avec nous sont vraiment les bienvenus. Donc, il y aura toutes sortes d'artistes. Un véritable partage. Et Exactement. on l'a dit, c'est sur toute une semaine. Donc, il y a le point de départ avec cette fête des Lumières le dimanche 23 mm -hmm. au Moule. Mais tout au long de la semaine, il y a toute une déclinaison entre conférences débat, projection cinématographique, également concours de, de Miss, commençant par la conférence débat euh, sur la place de la culture indienne ici en Guadeloupe. Alors le rendez-vous c'est mardi euh, soir, mardi oui. prochain, le 25. 25, oui c'est oui. ça. À, à la médiathèque à, du, médi médiathèque du Moule, oui. Alors Qui est-ce qu'on va retrouver Comment échanger Comment débattre sur cette question de la place de la culture indienne ici en région Alors euh, nous aurons euh, des conférenciers euh, qui sont euh, calés sur le sujet, on va dire. Nous avons bien sûr le public que nous attendons nombreux pour justement débattre. C'est ça le but, c'est la conférence débat et euh, de savoir vraiment euh, la place de la culture indienne en Guadeloupe, de, le point de vue de tout un chacun, et pouvoir euh, justement en retirer... Euh... Et, et, et en tout cas son évolution de cette place-là, puisque les générations précédentes, les nouvelles générations, comme votre association qui, qui met en lumière tout ce savoir, toute cette connaissance... Euh, on a le sentiment que les choses évoluent quand même. Exactement, donc on parlera effectivement de, de l'histoire un petit peu de, de la place de la culture indienne, de la culture indienne en Guadeloupe et jusqu'à aujourd'hui, et également faire un petit peu le, la comparaison avec les îles anglophones qui nous entourent oui. et où il y a également une, une présence indienne mais euh, qui est un petit peu différente, je dirais, oui. au niveau de la reconnaissance, au niveau de, en termes identitaires. Oui. Bon, on, alors, peut-être qu'on essaie de rattraper le temps perdu ici en Guadeloupe, mais j'ai envie de dire que L'accessibilité à l'apprentissage des instruments, de la danse, est beaucoup plus ouverte aujourd'hui dans plus une plus d'associations comme la vôtre qui permet à monsieur et madame Tout-le-Monde de s'adonner à ce type de pratique. Exactement, oui, par rapport à avant où on avait quand même une, quelques difficultés, on va dire, au niveau de la transmission, maintenant c'est vraiment ouvert, nous avons pu garder quand même, enfin, nous avons retrouvé, nous essayons de renouer le lien avec l'Inde aussi, donc nous arrivons à faire vraiment une transmission de l'Inde à la Guadeloupe, et aussi de regarder les transmissions ancestrales que nous, que nous ont laissées nos grands-parents, etc. Oui, et puis justement, je il faut le dire aussi, de plus en plus de jeunes sont intéressés par ces pratiques-là, entre école de talons, de, de, de talons, de, de tabou, école de danse, ils sont de plus en plus nombreux. Et ils année. sont vraiment nombreux et franchement, on en est fiers aujourd'hui parce qu'on voit que la nouvelle génération sera prête justement à faire évoluer encore plus notre culture et garder justement nos valeurs. Et grâce à Shakti notamment, <rire> à qui, qui met en lumière tout cela mais avec la semaine de l'Inde, c'est aussi l'occasion, vous le disiez, vous parler du lien avec l'Inde, de, de découvrir, de redécouvrir, de partager. Euh, des productions de là-bas, notamment euh, ce film hein, qui, fait, euh, euh, qui fait la une euh, des cinémas Exactement. en ce moment euh, en métropole euh, qui sera diffusé au CineStar au CineStar, euh, euh, mercredi, mercredi. Oui. mercredi donc je remercie le CineStar euh, particulièrement parce que ça n'a pas été évident mais j'ai tenu à ce que ce film soit euh, disponible en Guadeloupe ouais. puisqu'il est déjà disponible depuis le euh, mois de septembre en France, partout en France donc pour moi c'était important que nous aussi nous sommes en TIM et nous sommes c'est euh, un vrai blockbuster hein, c'est un film à gros budget un énorme succès en eh oui. et en Inde également, et qui arrive pour cette occasion. Pour cette occasion, voilà. Ponyan Selvan. Le reste du programme de la semaine de la. Alors, jeudi soir, nous proposons une séance de yoga et de méditation gratuitement. Par contre, ce sera sous réservation. Ouais. Voilà. Vendredi soir, nous proposons un adron. C'est un spectacle traditionnel de danse et de musique indienne. Euh, Alors ça, justement, je, on va y revenir parce que. Le nadron a existé, les, les, parmi les, les, les premières générations d'Indiens qui sont arrivés en Guadeloupe, ils ont pratiqué ces nadrons, peut-être qu'on les avait perdus dans le temps, mais ça revient de plus en plus. C'est un, dire... un, un vrai théâtre joué. Hein, Exactement, la... c'est un théâtre joué, dansé, et en fait, effectivement, pendant un laps de temps, ça ne se faisait plus pendant un moment en Guadeloupe. Et donc là, notre but aussi, tout ça, avec la Semaine de l'Inde, c'est de pouvoir recréer cette atmosphère de nadron de partage entre les, les, les, les, plus, les plus grands, avec les, la, la nouvelle génération. Toujours une transmission de tout ce qui est danse, musique, culture. Est-ce que aujourd'hui, cette semaine de l'Inde, c'est votre objectif qu'elle s'inscrive dans le patrimoine culturel local, comme un rendez-vous, vous le disiez, annuel Est-ce que c'est aussi le, le, le moment de scinder toutes ces associations culturelles et pas que les associations culturelles indiennes autour d'un rendez-vous comme celui-là qui peut. Mettre en avant également l'image de la Guadeloupe à travers cette culture-là. Exactement, c'est notre, notre objectif, c'est que vraiment ça fasse partie du patrimoine de, de la culture, euh, vraiment de manière générale. Ce, ce n'est pas destiné qu'aux associations de culture indienne, au contraire, d'ailleurs, toutes les manifestations sont ouvertes au grand public. Oui, d'ailleurs, on le voit, vous parliez des, des pays euh, de la diaspora anglophone, entre mmh. guillemets, notre, à côté de chez nous, dans la Caraïbe. Euh, c'est toutes les communautés qui participent Exactement. Fait, euh, de culture indienne tout le monde s'approprie enfin, euh, ces fêtes là Alors prenons l'exemple de la Diwali oui. qui se fait partout dans le monde euh, tout le monde y participe oui. c'est pas que euh, la diaspora indienne tout le monde y participe et quand elle est organisée dans le monde eh bien, toutes, les, toutes les nations sont, sont représentées Absolument. et puis il y a quand même euh, le fameux concours euh, de Miss India hein, qui, oui. qui revient, c'est vrai que peut-être avec les années Covid ça n'a pas toujours Exactement. été évident et là, on revient avec les, la Miss Teen India, ce sont, ce sont les, les jeunes filles de moins de 12 ans, c'est ça Alors, 13-17 ans. 13-17 ans, là, je Voilà, donc la Miss teen, teen, qui veut dire euh, teenager. Monsieur, oui. Donc, en oui. fait, il euh, ne faut pas oublier que nous sommes euh, sous le au patronage de Indian Club Festival Committee à New York. Donc, on ne fait rien euh, comme ça. C'est-à-dire oui. qu'on fait vraiment en fonction de leur euh, calendrier, calendrier oui. et en fonction de leurs critères. Mm -hmm. Donc, il y a Miss Teen India, Miss India. Par contre, ce samedi, c'est que Miss Teen India que, qui sera disponible. Au public. Voilà. Bon, ben, Peut-être qu'on aura. Euh, Miss India euh, ce sera février, probablement. Oui, parce qu'on a de bons résultats avec euh, Clémence Bottineau, avec, Pio, avec euh, voilà, qui, euh, Clémence Bottineau qui va bientôt faire euh, Miss Univers. Oui. Ben, J'espère qu'on aura aussi les Miss Teen India de Guadeloupe qui vont nous représenter à l'international. Ah oui, je l'espère parce que je ne vais jamais oublier la première fois où nous avons participé oui, à sûr. Dubaï oui, oui. et où tous les, les national directors, donc c'est les directeurs de tous les pays, m'ont demandé c'est où la Guadeloupe C'est ça. Donc où? on vend véritablement la destination oui. Guadeloupe. Oui, exactement. Oui, devant plus d'une cinquantaine de pays du monde entier. Est-ce que dans cette semaine de l'Inde également, il y a l'aspect culinaire qui va ressortir C'est mon côté gourmand. <rire> Je vous demande, Alors oui, Alors, euh, effectivement, on n'a pas pu reproduire exactement ce qu'on avait fait déjà auparavant avec une journée culinaire. Euh, parce qu'on essaie de reprendre petit à petit avec le Covid. Oui, L'association a quand même pas mal de difficultés. Euh, cependant, nous allons proposer des petits mets euh, pour la Diwali. Et euh, pour la Unadron, nous allons proposer des repas, donc le fameux Colombo. Oui, bien, sûr, bien voilà. sûr. En tout cas, le rendez-vous est pris. Merci à vous, Raïssa Nagapin, d'être venu en direct sur ce plateau de questions sans détour. Vous l'avez entendu, rendez-vous est pris dès dimanche, 17h, du côté du Moule Place de la Liberté, précisément pour cette grande ville qui va lancer la troisième édition de la Semaine de l'Inde. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Bonne soirée.